On va parler de l'entretien de votre piano Lacanche. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec en compagnie d'Olivier Falis qui est l'importateur belge pour Lacanche. On est chez Lacanche Belgique dans ton showroom. Merci Olivier de nous recevoir. Bonjour, merci d'être venu. Alors, euh, ceci, c'est la deuxième vidéo d'une petite série qu'on a fait ensemble en collaboration avec euh, Abel Falis et Lacanche. Abel Falis étant l'importateur de Lacanche en Belgique. La première vidéo concernait, donc, euh, on a cuisiné. D'ailleurs, c'est pour ça que tout est dans cet état-là. On, on a cuisiné à la plancha, on a expliqué la plaque coupe de feu en cuisinant dessus, les brûleurs, le polycuiseur. Et donc maintenant, on doit passer à l'entretien, car tu avais des questions de consommateurs, on en avait au magasin. D'ailleurs, si vous avez besoin de tout renseignement lacange, passez nous voir en magasin. On, on voulait vous expliquer comment entretenir sa belle machine, son beau piano lacange. Et tu as des trucs qui sont super simples et pas très chers. Exactement. Alors, on va commencer produit par produit c'est oui. parti. Si vous avez besoin, dans la description, vous trouvez tous les renseignements pour les produits que Olivier va utiliser. Vous retrouverez ça également. C'est disponible sur notre site de vente en ligne. Donc, passez-nous voir. Vous allez voir que rien n'est compliqué. Franchement, il n'y a pas vraiment besoin d'huile de coude. Un produit magique qui est vraiment pour ceux qui aussi un produit magique. Voilà. Et donc, on part avec l'entretien de la plancha. Donc, pour l'entretien d'une plancha après avoir cuisiné, très important, il faut attendre que la plaque de cuisson soit retombée en température 50, 60 degrés c'est très bien 40 c'est toujours bien aussi mais en tous les cas pas au-dessus de 100 degrés sinon l'eau s'évapore, on se brûle les mains c'est pas, oui, pas, pas agréable du tout première opération décoller les sucs avec une spatule en acier aucun risque de griffer cela évidemment hein. non, voilà et on y va franchement pour enlever les résidus pour rappel, on a fait cuire des crêpes, du lard, des scampi, un œuf. C'est vrai, on a vraiment tout fait là-dessus. On a mis du beurre, on a mis de l'huile. Voilà. A... Donc, on racle. Hop. On amène tout sur un petit cas. Voilà. Super simple. Voilà. On essuie avec du scotex. Voilà. Pas hésiter à pousser, hein. il faut bien décrocher et se mettre bien à plat. Et on rappelle que le teppanyaki s'entretient se facilement parce qu'il ne brûle pas, on n'a pas accroché. Et tout dépend aussi de la, voilà, la gestion de la température qu'on en a faite. Exactement. Fait, voilà. Vu qu'il est thermostaté, on n'accroche pas, on ne brûle jamais. Donc l'entretien toujours est facile. Ça. Donc quand on veut maintenant ravoir, on a, on a eu tout le tout le surplus, que tu veux maintenant ravoir la belle couleur de son tepaniaki Eh bien on, prend, on fait exactement la, le même principe que si on allait laver le fond d'une casserole. D'accord. Sauf qu'on amène l'eau à de plancha plutôt que d'aller... Donc on le mouille, ça ne sert à rien d'en mettre des litres. Parce tu, des manger, produits, hein, tu déconseilles des produits euh, autres que l'eau et un peu de vinaigre par exemple. On, on évite effectivement parce que vu qu'on ne va pas pouvoir rincer à grande eau, on évite qu'il reste des résidus de savon ou de produits euh, d'entretien toxiques ou agressif. Donc on a mis un petit peu d'eau et on frotte légèrement simplement oui. le teppanyaki. On voit qu'il est encore chaud, donc finalement on lave une casserole avec de l'eau chaude. Tout se décroche excessivement facilement. Ici j'utilise de, de la paille d'inox, c'est une éponge en paille d'inox, mais n'importe quelle. Euh, Éponge un petit peu et fait l'affaire. Sur le côté, même principe, évidemment. Pour la, la pour, même la table, pour la table de, de travail, sur le côté, exactement le même principe. Mais voilà, c'est... Et puis, on essuie avec un, une lavette ou un scotex. Euh, avec un... Oui, c'est ça. Voilà pour la plancha. Alors, on va passer au deuxième ustensile qui, à mon avis, fait... Certainement peur à beaucoup de gens euh, sur ce piano Lacanche, l'entretien de la plaque coup de feu. Alors Olivier, explique-nous ceci, comment on peut le, le ravoir facilement. Si madame, on, a, on a des grosses tâches comme ça, on se sert de ce grattoir. Hein. C'est exactement le même principe que la, la plancha, oui. sauf qu'il y a moins de résidus dessus. Mais c'est la même chose. On enlève simplement les résidus solides. On voit que ça tient, on voit que ça tient très bien. S'il y en a. Euh, je déconseille fortement l'usage de crèmes telles que le sif des, des crèmes. Parce qu'en fait, vous pourriez tâcher. Vous pourriez vraiment tâcher définitivement votre, votre, votre plaque coup de feu. Donc simplement, voilà, vous ramassez les résidus. Vous enlevez comme Olivier vient de faire. On enlève les gros morceaux comme ceci. Et un peu de vinaigre sur ce genre de choses ou pas forcément L'eau claire et une éponge suffit Sur une plaque coup de feu, on peut avoir quand même... Là, on n'est pas thermostaté. Donc la température, vraiment, monte beaucoup plus fort. Oui, et on peut vraiment de avoir des graisses qui sont cuites. D'accord, ok. Donc, vu vu qu'on ne met pas d'aliments dessus on peut utiliser d'autres produits comme des décaps-fours ou des, des okay. produits de ce type, si on veut vraiment qu'il n'y ait plus aucune tâche. Ou sinon, simplement une éponge... Euh, les graisses brûlées, si vraiment elles ont brûlé et cuite, il faut prendre du décape ou des produits dégraissants de ce type mais Comme tu dis, effectivement, on ne on on met pas d'aliments dessus. Hein, donc ce on ne met pas d'aliment dessus. On peut même l'enlever si on veut aller la, la nettoyer entièrement hein, euh, dans, oui, dans ça, un endroit où on peut utiliser plus d'eau. Ça pouvait vous faire peur de nettoyer la plaque, le, la plaque coup de feu, mais c'est effectivement très simple. Maintenant, effectivement, ces petites... Alors, les chapeaux de brûleur. Donc, on a le brûleur, le, le chapeau, chapeau de brûleur, brûleur qui est en laiton massif. les grilles. Donc, c'est vraiment trois pièces complètement différentes. Le brûleur, ici, le corps de brûleur, peut aller dans la vaisselle s'il est vraiment souillé. Dans un usage courant. On peut le nettoyer, on peut mettre dans oui. vies. Ça ne ah, pas énormément. En fait, ça s'alie quand, quand, quand il y a vraiment des gros débordements. Ouais. Par contre, le chapeau de brûleur, lui, avec la chaleur, il se ternit. Donc, les personnes qui désirent retrouver un chapeau de brûleur avec l'origine, la le laiton, laiton massif, le laiton d'origine, ils peuvent utiliser des produits de ce type-là, donc Bar Keeper's Friend, par exemple. Vous trouvez le, le, le lien de notre site dans la description de cette vidéo. On peut utiliser un abrasif fin. Donc on le trempe simplement dedans. Donc là, tu as mis de la poudre de ton produit. Exactement. Okay, donc C'est de la poudre que tu as mis. Tu as allongé avec de l'eau tiède. Oui, ici elle est froide, mais on peut mettre de la tiède. C'est plus efficace, voire même de la chaude. On peut le laisser tremper si on veut. Ça va s'auto-nettoyer. D'accord. Et si on va là un peu plus vite, voilà, simplement. Voilà. On prend le, la paille de fer. On frotte. Ah oui. Et on va tout de suite obtenir un brillant qu'on n'avait plus. Pour ceux qui ont peur effectivement de se dire, tiens, j'ai acheté, acheté des super brûleurs euh, en laiton massif et ils, ont, ils sont tout noirs, que faire Voilà, un simple produit et ce genre de petite boule est exactement le même. Et donc, pendant qu'Olivier fait ceci, oui. vous, allez traiter, voilà, vous allez traiter la grille en fonte émaillée euh, de la même manière que la plaque ou feu tout simplement. Donc de nouveau pas de comment ça il n'y a pas d'aliment dessus, pas de crème pour que ça risque de tacher effectivement dedans, mais simplement de l'eau savonneuse, un peu de vinaigre et vous savez avoir ça très facilement, elle se démonte. Voilà, bien évidemment. Voilà. Et puis il vous suffit simplement, voilà comme on a vu, voilà, vous passez et c'est tellement qualitatif, c'est ça aussi que ça se nettoie avec une grande facilité ce genre de choses. Il n'y a pas, il a pas un boulot, il a pas un boulot énorme à avoir. Euh, non, ce pour, sont ce pour entretenir. Ce hein. sont des matériaux nobles, donc ils s'entretiennent facilement. Ils s'entretiennent pas tout seuls, mais s'entretiennent facilement. facilement vu que c'est toujours de la matière massive. N'oubliez pas pour tout ce qui est inox, tout ce qui est inox 18-10, il n'y a que de l'inox 18-10 ici. Tout ce qui est inox, la première chose à faire avant tenter de le récurer, c'est de le dégraisser. C'est très très important pour votre hôte aussi. On oublie souvent que d'abord ceci, ce qui est en bas, c'est d'abord gras. Donc, vous avez du produit, un peu d'eau, un peu de vinaigre, même du produit pour vitre si vous n'avez pas de vinaigre à la maison. D'abord, dégraissez-le. Et souvent, c'est 80-90% du nettoyage de l'inox. Si vous voulez le traiter, voilà, vous avez des produits qui sont en fonction, mais d'abord, vous le dégraissez. Donc, la suite, c'est le polycuiseur. Voilà, oui. On va voir que c'est assez simple à entretenir, somme toute. Le hein. polycuiseur est très facile. Je ferai peut-être juste un petit, oui, une petite parenthèse sur le, la plancha. Plan on voit, et ça, toutes les ménagères qui ont des casseroles en inox le savent, il reste souvent des ombres blanches, comme ça. Oui. Ce n'est pas sale, c'est juste dérangeant visuellement. Un petit peu de vinaigre pur, pur, un scotex, et on retrouve un éclat. Et vous retrouvez Le Je parce qu'on a du vinaigre ici sinon on, on fait, regardera ça mais de toute façon faites-le oui. et je pense d'ailleurs qu'on a tourné une vidéo qui explique ceci euh, dans notre showroom. Où on traite oui. ça au et vinaigre et ça redonne un éclat instantané. Voilà, du vinaigre. Le vinaigre, on en parle vinaigre souvent blanc, souvent. simple et efficace. C'est très pratique. Alors, le polycuiseur. Voilà, le polycuiseur, alors il a refroidi, il s'est il s'est vidé. Alors tout d'abord, Olivier, est-ce qu'on doit détartrer son polycuiseur Parce que là on voit que la résistance, elle est Oui. Clairement, oui, ça dépend de votre maison, de votre installation. Si vous avez un adoucisseur dans votre maison, vous n'aurez pas besoin de le détartrer. Ici, malheureusement, nous sommes dans une zone avec beaucoup de calcaire et nous n'avons pas d'adoucisseur. Okay. Donc, pour, temps, blanches, oui. pour le détartrer, rien de plus simple, on met de l'eau dedans, un peu de vinaigre, on laisse... Donc, vraiment, voilà, si on doit le mettre ceci... On, on laisse voilà, simplement... On, on, je vais le faire en quelques secondes pour montrer, hein. donc je vais fermer la vanne à l'intérieur. Voilà, je remplis ce que quand la résistance est immergée. Oui. Voilà. Et je mets le vinaigre dedans. Exactement. Tout simplement. Voir plus, tout dépend où y oh oui, oui, il, y oui, oui. il y a du vinaigre, où il y a du calcaire. Mais ça, sans, on peut nettoyer. On, peut, on peut nettoyer facilement c à la main. C'est de l'inox ainsi que la table ici, on peut la nettoyer quand même avec une... Bien donc, sûr, c'est ce qu'on qu hein. ce qu va faire. Donc imaginons ici qu'on on on va devoir détartrer, nettoyer donc la table autour. Explique-nous. Donc, l'avantage pour laver un polycuiseur, c'est que l'eau arrive à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin de venir avec de, de l'eau. Pour le nettoyer, la résistance se lève, donc on bascule la résistance simplement pour avoir accès au fond du polycuiseur. On allume l'eau, on vient avec son éponge. Mais tu laisses à ce moment-là la vanne en bas ouverte oui, pour que l'eau la... s'écoule. C'est comme un évier, si je la ferme, oui. l'eau se remplit, je, je si laisse, je l'ouvre, voilà. Je laisse s'écouler. On laisse s'écouler, d'accord. Voilà, on rince simplement. De nouveau, il n'y a pas eu d'accroche, il n'y a pas eu de brûlé, il n'y a, a rien eu du tout. Donc, c'est un entretien des plus simples. Oui, tout à fait. C'est... C'est comme laver une, une casserole dans laquelle on a fait euh, cuire des pâtes, enfin, je veux dire... Euh, c'est très simple. Généralement, ça prend deux minutes. Et c'est terminé, voilà. Maintenant, si on a un peu de calcaire, on peut aussi prendre notre fameux bar skippen les si que j'ai dans le pot, et on, on donne un petit coup sur le pourtour, et on va trouver un éclat. Très rapide, Voilà. L'entretien est terminé, voilà. On essuie, oui. c'est fini. Pour le calcaire, ben ça alors, après il faut mettre un peu de, de vinaigre et laisser tremper. Alors, on passe maintenant au dernier entretien de votre lacanche, qui est un des plus simples, somme toute, on en a déjà parlé dans la première vidéo, mais c'est les fours. Il n'y a pas grand chose à faire, mais on voulait, on voulait quand même faire un petit point particulier là-dessus, donc c'est parti pour les fours. Voilà, le dernier point d'entretien, ben là c'est le plus simple, hein. Oui. Les fours, que ce soit le basse température ou le grand four, c'est le même. Somme toutes les lèches-frites ainsi que les grilles peuvent aller au lave-vaisselle en cas de besoin Aucun On peut, problème. bien sûr, mettre tout dans le lave-vaisselle. Voilà, maintenant, si ça a attaché, si ça a éclaboussé le, le, le moufle l'enceinte du four, la cavité, avec quoi on va nettoyer ça Avec de l'eau, simplement, de l'eau voire du décarrefour. Et une petite éponge comme ça. Et ceci, voilà, le Donc petit produit miracle. Passer, on peut passer... On frotte sur les points de... Et c'est chaud. Oui, je viens juste d'arrêter. <rire> ça, on a vraiment cuisiné. Donc... Euh, de l'eau et une éponge d'inox. Attention, ce n'est pas du métal, c'est de l'inox. Ça change tout. Hein. Ça change tout. Le métal va laisser des traces très fines métalliques et ça va générer de la rouille. Euh, si vous devez vraiment enlever des grosses tâches, vous pouvez utiliser du décape-four à l'intérieur de ce four. Évitez de, comment, évitez de projeter du décape-four sur les hélices, c'est très très important. Mettez-en un petit peu, passez un petit peu pour vraiment enlever les grosses tâches. Si vous avez... Vous voulez entretenir le, le fond du four. Vous avez quatre églises. Vous savez, c'est ça qui est incroyable. Tout comme les parois latérales, vous savez démonter les parois du four. Les rappels, c'est important à faire pour que le four fonctionne bien. Ne, ça ne sert à rien de monter à trop de température, tu me disais, et utiliser des plats qui peuvent nécessiter de la bonne température, en tout cas de bonne transmission de chaleur. L'émail extérieur, c'est un émail cuit au four. Comment on entretient cela Alors, donc c'est vraiment de l'émail, donc c'est vitrifié. L'émail, c'est du verre, donc L'émail craint euh, cer certains acides et les chocs. Et donc, on, on entretient ça simplement avec une éponge de, un, de produit de vaisselle, une éponge, n'importe. C'est simple comme bonjour. Ça s'entretient comme on nettoie une, une baignoire. Oui, ou c'est on... extrêmement simple. Hein. On voit que c'est très, très lisse, rien n'attache. Euh... Rien n'attache. C'est vitrifié. Donc, rien ne peut quasiment altérer l'émail. Vous ne serez pas griffé de l'émail, sauf avec des diamants ou des matériaux plus durs que le Parfait. verre. Donc c'est un entretien très très simple et ça ne s'altère pas à travers le temps. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Pour ton accueil dans, dans, dans, ton, dans ton showroom, showroom absolument magnifique. On découvre des produits sensationnels. Donc, comme vous le savez, c'est une collaboration. Donc, si vous le souhaitez avoir des renseignements sur les prix, les possibilités pour la canche, passez-nous voir en magasin. On pourra vous commander ça, on pourra vous conseiller, bien évidemment. Donc, on a voulu faire une mini-série, comme on l'expliquait, avec des, des vidéos assez longues. Donc, on, le, la description sera séquencée. Vous pourrez voyager dans la vidéo pour vous retrouver plus facilement. Mais au moins, on vous a tout, tout ce dont on pouvait vous expliquer, on a pris le temps de le faire comme ça. Vous avez les renseignements chez vous à la maison, plus d'informations, vous passez nous voir. Au niveau de l'entretien, c'est vrai que le site d'Olivier regorge d'informations, mais on a voulu le mettre tout simplement en vidéo. Et donc les produits Miracle, comme il vous l'expliquait, vous les retrouvez sur notre site de vente en ligne. Merci à toutes et tous. Partagez cette vidéo un maximum à vos amis. Si vous voulez acquérir une lacanche, évidemment vous serez un heureux propriétaire. Ou si simplement vous voulez savoir comment entretenir. si vous êtes déjà propriétaire de ce beau piano, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Vous connaissez tous nos réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao